Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 261 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Archetype. The Archetype est un jeu d'horreur, il me semble. Peut-être, il est possible. En tout cas, c'est un jeu où on est à la première personne. Euh, parce que je l'ai démarré une fois, j'ai commencé à regarder. The Archetype. Je sais plus quelle est la traduction de archétype. Bah un archétype. Je sais pas si je peux vous donner une définition, sinon on est chercher sur internet. Et donc on est parti. Press Enter. This game was made for 720 ou oh, 1080p. Donc déjà on sait qu'on aura normalement un joli jeu. On est parti. Alors déjà la musique qu'on a entendue il y a 30 secondes, c'est absolument rien à voir en termes de style avec ce qu'on entend là maintenant. Et il y a un truc au, au fond là. The Mundi Project Game Studios Presence mm -hmm. Il me semble que c'était une vue ps hein, quand j'ai démarré <rire> Je l'ai démarré ce matin, toujours Le matin j'aime bien tester les jeux que... Enfin, démarrer les jeux que je vais tester le soir La nuit je les télécharge Le matin je regarde s'ils fonctionnent Et le soir je vous enregistre des vidéos C'est beau C'est... Par contre, j ouais, en fait, c'est juste long. Euh, Est-ce que, est que ça joue à la manette Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir un accès... Que... Alors, start. Euh... Ça je joue pas à la manette pour l'instant. Chapitre... Chapter 1. Homicide is high. Unless, je ne sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, homicide, je sais ce que c'est. Oh, euh... ouais, con. Vous m'excusez, j'ai les yeux éclatés. Je pense que c'est la seule vidéo que je tournerai aujourd'hui. <rire> J'en peux plus. Euh. Enter Skype. Oh déjà, regardez, le texte est en travers, ça donne envie. Hmm. Hop. Alors on peut se déplacer avec la, avec la machin, mais en fait on peut pas visualiser autour de nous et on peut rien faire d'autre. Donc, ah si on peut sauter, mais ça sert à rien. Il me semblait bien que c'était un truc comme ça. Alors, fear, Despair, libido, envie, sadness, anger, guilt, dépression, solitude, agression, jalousie. Obligons, oh, c'est que les sentiments euh, qui donnent envie de, de se faire des câlins. Allez, ben on est parti. Hein. C'est un jeu d'exploration donc hein, Ou qu'est-ce qui se passe hein Mackenzie Castle Designer. Suicide, neurosis, psychologie, homicide. D'accord, donc il y a aussi des envies en haut. hein. Est-ce que j'ai envie de me suicider mmh, Non. Attends une seconde. Non plus. Est-ce que j'ai envie de tuer quelqu'un Est-ce que je peux faire... What the fuck Ta mère. Oh, il y a ma fear qui augmente un peu là. Oh putain. Oh putain. Putain, ça fait peur. Oh, putain, le son dans le casque quoi. Notre peur augmente. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Est-ce que c'est.. Oh ouais, con. Oh ouais, con. C'est un fucking jeu. C'est une forme de caméra en façon que ce conditionnant de difficulté focus. La porte s'est ouverte. Ça me fait flipper. Bon le texte m'a cassé un peu ma peur là. Mais euh, est-ce que est-ce que les trucs en bas c'est ce que je suis censé ressentir Putain de fils de pute Ni Ah ça pue ça pue ça pue ça pue. J'ai peur, j'ai peur, <rire> j'ai pas envie d'aller plus loin. Il est 7h10, allez. Ah ouais. Je peux pas sortir. 7h20. Ça vient d'où cette lumière C'est vraiment la lampe qui fait ça Oh putain Oh putain La porte est ouverte. Ouh, je commence à être désespéré. Putain y'a tout qui fait peur j'ai l'impression que le son il est... Press H to hide the HUD Alors pour avoir beaucoup joué à... Comment ça s'appelle à... une Unreal Tournament, on peut cacher donc le HUD C'est plus rassurant, enfin je crois. Oh putain, on peut monter là aussi. Ah non, on peut pas. Ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux. Allez. Putain, j'entends vraiment des bruits chez moi, me <rire> fait peur. My mom always painted such as things. Such thing uh, set thing. things. Des trucs pas bien, trucs sales. Des trucs tristes. Ma mère a toujours peint des trucs tristes. Putain, ça fait flipper chez moi. Alors que c'est juste un jeu, quoi. Merde. Ce jeu marche beaucoup mieux que The Tape. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur The Tape il n'y a pas longtemps. Et ce jeu fait beaucoup plus peur que The Tape. Ne serait-ce que... Alors qu'il n'y a pas de zombies, rien pour l'instant. Putain, super. Sadness, plus, plus. Sadness, c'est quoi C'est de la tristesse, non J'aurais pas dû mettre mon casque, c'est le ce genre de jeu qu'il faut pas mettre le casque pour jouer. Putain de bordel de merde. Putain de bordel de merde. Je suis revenu au niveau du couloir, ok, génial, on revient en arrière. <rire> Ça plus plus, je sais pas ce que... Ouais, pourquoi, tristesse Pleure, hein, pleure sa mère l'autre 8h20 Le temps passe au passage hein. Donc il y, y a deux réalités différentes dans ce jeu C'est d'une part le temps qui passe pour de vrai Et d'une part l'endroit où vous allez Il y a au moins deux choses complètement Différentes Dans ce jeu qui avance de manière différente, ok. Ok, ok. Admettons, admettons, admettons. Did mom love me like she love? him je sais plus ce que ça veut dire. En gros, est-ce que mom love me like? Est-ce qu'elle ma mère m'aimait comme elle l'aimait Ok. Est-ce qu'elle... Oui, Alors, papa buvait. Ou bois, je sais plus. Bitch. Mon dieu, en fait, elle a des alus, en fait. Mon, mon personnage, il a des putains d'alus, je crois. Jalousie plus. J'imagine que j'ai jalousie. Jalousie. jalousie. C'est de la jalousie. Oh putain. Je sais pas si c'est censé me faire peur ou pleurer en fait. Parce qu'elle fait, que fait que de pleurer. Regardez Sadness Pleure Sarah, c'est l'autre. Est-ce que je suis censé avoir des screamers Des visions d'horreur Pour bon, l'instant, il n'y a pas de fantôme Il surtout des... Des, des. comment ça s'appelle Des alus. Je pense. Après la maison, euh, la maison est un peu dégueulasse aussi. Encore ça, Ness. Allez, triste-toi, allez. Je vois, pas, je vois pas comment mes libido peut augmenter par contre. Hein. <rire> c'est peut-être le truc qui me fait le plus rire de des, des éléments là, c'est le libido. Pourquoi J'ai comme j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le, ce qui se passe, ça le fait le fait exprès. Alors regardez-moi cette peinture dégueulasse quoi. Euh, qu'il y a un décalage entre le son et ce qui se passe. Anxiété. Anxiété. Je sais plus ce que ça veut dire. De l'anxiété c'est quelque chose qui. Ah Mais on peut interagir avec les objets. Call Robert. Hello. Hello Qui est-ce Archie Archie, laisse-le him alone. Ok, ta soeur. Je savais pas que je pouvais interagir avec les objets. J'aurais peut-être raté les trucs depuis tout à l'heure, je suis con. Hein. Du coup, là, d'un seul coup, j'ai moins peur. Je... Bon, bah en fait non, je peux pas y aller là. Bah il faut que j'aille où en fait sans déconner. Peut-être là-haut. Ah ouais là-haut. Oh ouais là-haut. Il est 9h30 du matin. Et à un moment, la journée est censée se lever à un moment donné. Pour l'instant, mal barré. Un ah, con. Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc qui bouge au fond Non, ah, ça sent le screamer, ça sent le screamer, ça sent le screamer. C'est un screamer qui se barre 9h40 du matin Mais putain sans déconner Ah non attends c'est Oui si c'est le matin ah, Allez mais on est d'accord Si je prends la hache là Non J'ai vraiment un problème je crois Il y a des bruits chez moi En fait Pour de vrai ouais. Ça fait peur putain il y a personne 9h50 il fait toujours pas le jour il y a un petit roi oh, ça pue le creeper ça pue le, scre le screamer 10h 10h, 10h, 10h. Là je recommence un peu à avoir peur là. On redescend, il y a un peu de lumière quand même, sans déconner. Anxiété. Je sais pas ce qui se passe si tout monte en fait. On peut pas les toucher tout ça, on est d'accord hein. Où c'est qu'il faut que j'aille On va remonter là-haut. Tristesse. Tristesse. La fille qui se balade toute seule dans sa maison. De bien se faire chier hein. quand même. Sadness. Donc Sadness à chaque fois qu'il passe devant une photo de, de l'autre. Hein. Je pense que là on va se retaper un Sadness dans 3, 2, 1. Ok. C'est quand tu vois les photos. Ok. Donc en gros, il y a une logique dans ce jeu. Ce qui n'est pas donné à tous les jeux de d'épouvante de, de ce délire là. Ah, je retourne ici. Qu'est-ce que je vais voir Il y a des choses qui ont changé. Ah, elle est triste. Putain, pourquoi tu es triste sans déconner On va se suicider à force. Ça fait peur. Ah, Your sadness and jalousy increase Close pin. Ah c'est le genre de truc pour ça ce... hein Alors la souris c'est pas évident de la contrôler en fait Je sais pas si vous avez vu Oh putain je peux voir à l'envers What the fuck Oh putain une arme Attends donc je vais Enlever le HUD là Not a toy Si je veux me suicider, c'est pas mal. C'est bien de le savoir. Mais c'est bien de savoir qu'on peut interagir avec les objets. Ah, non. Jalousie. Mais pourquoi de la jalousie Pourquoi de la jalousie Je... quelque chose là ah, mais il est là le père complètement bourré Oh putain Oh putain il me tape il me tape dessus sans déconner fils de pute je me fais je me fais Courir après par mon père complètement bourré. Tu crois qu'il faut que j'aille dessus? Coucou papa, ça va? Tu veux un bisou? Tu veux un câlin? Handicapé. Il va me suivre partout, vous croyez? Merde, comment je fais moi avec ce putain de, truc, putain de boulet? Ok, il fait pas beau dehors, c'est peut-être pour ça qu'il fait nuit. Il y fait Ah, mais il me faudra pas il me tape ma gueule en fait c'est juste qu'il était un peu handicapé par le couleur il a presque envie de me taper je crois et j'en fais quoi moi de ce putain de boulet là faut le tuer ou Est ce qu'on en fait Ok Bah je suis mort. Voilà. Mon père m'a tué. Et ben bah, c'est un jeu intéressant. C'est un jeu intéressant. Je... Va... Je pense qu'on va s'arrêter là pour le test. Mais c'est un jeu intéressant, je sais pas trop par contre jusqu'où on peut aller, il doit y avoir des trucs à découvrir parce que là la maison... Bah on a habité le tour. Donc euh, il, euh, je pense qu'il aurait fallu que je revienne sur mes pas là où j'étais tout à l'heure, tout début. Et euh, peut-être que j'aurais eu d'autres choses, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, bah c'est sympa, c'est euh, une ambiance glauque. Euh, c'est mieux que The Tape, je trouve que c'est beaucoup mieux que The Tape, ça fait plus peur en tout cas. Et puis on a, on, a tout ce, on a tout le panel d'émotions qui est vachement intéressant parce que c'est comme si on était dans la peau de la fille quoi. La fille elle voit, elle voit des, voilà, des trucs... Euh, des trucs tristes par rapport à sa famille, par rapport à sa mère ou je sais pas quoi. Son père qui la frappe, mais en fait son père c'est pas un fantôme puisqu'il est toujours là et puis en fait c'est lui qui vient nous tuer donc bah, bah voilà. What the fuck Donc euh, Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, si vous avez, si vous avez aimé n'hésitez pas à aimer, si vous aimez pas, oh, bah, n'aimez pas. Mettez-moi en commentaire euh, ce que vous pensez de ce jeu, si vous y avez déjà joué. Et si vous allez y jouer. Euh, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut